Ça fait un petit moment qu'il traîne dans mon armoire et je pense qu'il était temps que je l'utilise. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Laura, je parle de K-Beauty, de mode coréenne et de K-pop. Donc si ça t'intéresse, n'hésite bah, pas à t'abonner à ma chaîne pour voir mes vidéos toutes les semaines. Ceci, je pense que le packaging parle de lui-même, c'est un masque rose à paillettes, genre clairement. J'avais reçu en fait dans une box coréenne, donc une box K-Beauty qui s'appelle Beautique et ça fait longtemps que je l'ai et que je l'ai jamais essayé, je pense juste pour le divertissement ça vaut le coup, c'est la marque Urban Dolkis, j'ai d'autres produits aussi de cette marque là que j'ai eu l'occasion de tester justement avec ma box qui beauty et puis donc le masque comment ça se présente tu dois faire un peu ta petite cuisine, donc le premier truc on a l'étape 1 et ensuite on a l'étape 2 Peut-être que ça, c'est les brillants parce que j'ai l'impression qu'il y a de la poudre. Et apparemment, ce masque-là, il va nourrir ta peau, l'hydrater, la rendre plus douce et avoir un peu un effet fraîcheur. Donc on va voir ça. Il faut laisser ça pendant 30 minutes. Ah non, t'as cru, je vais pas laisser ça pendant 30 minutes. Après, je vais me retrouver comme les mises qui se retrouvent avec leurs produits collés à la peau, tu sais. J'ai un petit truc pour mélanger. J'ai une super spatule. Ok. J'aurais dû prendre des trucs pour me laver les bains. Oui. Ah oh, wow. C'est vraiment genre... ah oh, putain ça pue ah oh, mon dieu ça affreux On dirait des colorations Des fois je me demande pourquoi est-ce qu'on doit vraiment se faire chier à mélanger les éléments parce que au final genre tu mélanges que deux trucs donc autant qu'ils les met tous ensemble direct. Non moi je suis pas une meuf qui aime faire la cuisine hein. et je pense que ça se voit. Ok c'est le massacre, tant pis, pas grave. Je prends le deuxième petit sachet. Ça, je suis sûre, c'est plein de paillettes. Et ça, je vais l'ouvrir, ça va m'exploser à la gueule. Ok, c'est de la poudre blanche. Alors, comme ça, c'est très très chelou, hein. Du coup, je mélange ma mixture. Et franchement, ça me donnait pas envie, mais alors pas du tout. Ah, c'est quoi ça Déjà, ça n'a pas du tout la couleur de la mise sur l'emballage. C'est plutôt un rose foncé. Mais bon, ok. Putain, c'est tellement gélatineux. Oh mon dieu, quelle horreur J'ai vraiment l'impression que je suis en train de me faire une coloration pour les cheveux. Tu sais, euh, honnêtement, avec ou sans sachet, je vois pas de différence. Je pensais qu'il y avait au moins un sachet qui faisait genre révélation. Ensuite, je vais me mettre en euh, Catwoman, juste histoire de niquer seulement ma peau et pas mes jouets avec. Et en plus il y a des clochettes. Eh, faut pas les choses à moitié ici hein oui. Bon bah du coup on attend, voilà j'imagine qu'il faut attendre que ça sèche donc ça va à peu près 20 minutes. J'ai attendu à peu près 20 minutes, je le trouve vraiment pas confortable sur la peau, enfin j'aime vraiment pas cette sensation, le seul truc qui est bien par rapport aux autres peel off mask, c'est aussi parce que c'est un modeling mask, il reste humide dans le sens où ça va pas t'arracher de la peau parce que là il est, si je le touche il est toujours mouillé si on veut dire, il s'est solidifié ensemble mais il est mouillé donc ça c'est bien je vais pas niquer ma peau en l'enlevant, ça va juste s'enlever en espèce de lambeau, ouais c'est ce que je pensais, hop ça fait du bien quand on l'enlève. Je suis vraiment pas fan de ce genre de masque mais bon ça avait l'air fun donc je me suis dit ok on va essayer. Est-ce qu'on est censé aller le rincer ensuite? Ok non, donc quand tu l'as enlevé tu rajoutes du tonique. Ok. Bon moi j'ai encore des petits morceaux qui ne veulent pas partir donc je vais aller m'en occuper et de les enlever après. En globalité, franchement, bon clairement. Ça ressemble pas du tout mais alors pas du tout à l'image, hein, soit clair. ça n'a rien à voir après niveau effet sur la peau je pense que si tu mets un masque en tissu c'est un peu près pareil surtout que tu te fais pas chier à mélanger les trucs et tout et je sais même pas si j'ai envie de te dire ah oui mais c'est peut-être un truc cool pour faire genre si vous êtes plusieurs à la maison et tout pour vous amuser ou je sais pas franchement non je trouve pas ça monstre cool c'est juste un masque qui est rose donc ouais limite j'aurais envie de dire style le glam glow je sais alors je l'ai pas du tout testé je sais pas du tout ce que ça vaut mais j'ai vu qu'il était genre noir avec des paillettes dedans et tout ça franchement je trouve ça beaucoup plus cool que ça parce que ça il n'y a vraiment pas les paillettes quoi c'est juste un peu irisé je suis quand même un peu déçue du truc, voilà, donc au moins comme ça tu sauras que c'est pas genre la monstre révolution, le truc monstre cool et tout, c'est juste un autre modeling mask dans la panoplie de modeling mask qui existe, voilà. Même celui que j'avais fait une fois qui était genre doré, je trouvé beaucoup plus cool que celui-là, mais donc en gros, ben, voilà, et sinon, ben, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, salut